Bienvenue dans le module 2. Alors avant de commencer, je tenais à faire quelque chose que je n'ai pas fait dans l'introduction, euh, c'est vous féliciter. Vous féliciter euh, d'avoir fait ces premiers pas euh, dans le domaine de la parentalité positive et vous verrez, vous n'allez pas le regretter, vous allez véritablement métamorphoser votre relation avec votre enfant. Alors maintenant que vous avez pris conscience de vos mauvais réflexes, il est temps de découvrir les bons réflexes. Et avant de se pencher sur les mots euh, que vous allez devoir employer avec votre enfant, d'abord, vous allez apprendre l'écoute. Si vous n'apprenez pas à écouter votre enfant comme il faut, vous ne lui permettrez pas de s'exprimer et donc de se libérer des sentiments qui l'assaillent. Et vous allez inévitablement retomber dans les travers que nous avons abordés dans l'étape 1. Pour éviter cela, vous allez apprendre à écouter votre enfant de façon à ce qu'il puisse extérioriser ce qu'il a en lui. Pour commencer, il faut savoir accueillir tous les sentiments de votre enfant, positifs ou négatifs. La première chose à faire est de se rendre disponible. Lorsque votre enfant vient partager quelque chose avec vous, donnez-lui alors toute votre attention. La deuxième chose à faire est de ne rien faire d'autre qu'acquiescer. C'est-à-dire se contenter de prononcer des petits mots qui témoignent de votre écoute, de votre attention. Des petits mots comme « hum, oui, je vois ». Cette façon d'écouter pleinement et d'acquiescer, c'est ce que le docteur Thomas Gordon appelle « l'écoute passive ». Le docteur Thomas Gordon est un psychologue américain, il est notamment l'auteur du célèbre ouvrage « Parents efficaces ». Alors l'écoute passive, euh, écouter pleinement et se contenter d'acquiescer, ça a l'air très simple en théorie. Dans la réalité, on a tendance à écouter d'une oreille seulement et surtout à répondre euh, rapidement et abondamment et un peu à la légère. Cependant, ici, la recette est très simple. Rendez-vous totalement disponible. Écoutez en ne faisant qu'acquiescer. Comme vous pouvez le constater, dans cette première vidéo du module 2, euh, on y va mollo, ça va s'intensifier par la suite. Votre exercice du jour est donc très cool. La prochaine fois que votre enfant vient vous parler, que ce soit pour exprimer euh, sa joie ou sa mauvaise humeur, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, mettez-vous face à votre enfant et écoutez-le avec toute votre attention. Surtout, ne l'interrompez pas, contentez-vous d'acquiescer et de l'encourager à continuer en utilisant des petits mots comme « hum mmh, »,« oui »,« je vois », vous pouvez même ajouter « continue »,« je t'écoute », par exemple. C'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve dans la suite du module 2 « Comment libérer votre enfant de ses sentiments négatifs ».